Alors, pourquoi vous nous avez appelés Il fallait qu'on vous parle à l'abri des regards. Mais que se passe-t-il Un espion russe est sur le point de découvrir notre véritable identité. C'est vraiment un problème. Êtes-vous sûr que personne ne vous a suivi Nous avons pris les précautions nécessaires. Et vous n'en savez pas plus sur cet espion Nous ne savons rien par le fait qu'il soit romain. Romain Romain Mais tu n'avais pas dit qu'il était russe oui, Russe. Dominique. Oh. Oui. Okay. Attendez. On va se séparer pour le cerner. Allons-y. Gaspard, oh. mmh. va par là pour le cerner. Je t'avais dit de ne pas te mêler de mes affaires. Dominique Pourquoi tu fais ça Peu importe, c'est ton tour. Tu me déçois Dominique. Bien joué Gaspard, ce traître est mort.